Salut tout le monde, aujourd'hui je vous montre comment faire votre fond de teint professionnellement, votre contour, votre highlight et puis je vais utiliser également le airbrush de Belleto Studio. Je vous montre un peu comment ça fonctionne, c'est super facile même pour les plus débutants. Si vous voulez savoir comment j'ai réalisé le maquillage que je porte en ce moment, c'est certain je vais laisser un lien dans la barre de description. Mais pour le fond de teint, on commence maintenant avant de commencer son fond de teint, c'est certain, il faut préparer sa peau. Donc on va aller passer un bon tonique et on va aller aussi hydrater notre peau avec une crème. C'est bien connu, pour faire tenir le fond de teint toute la journée, c'est important de mettre une base. Donc on va aller l'appliquer sur la zone T. Alors pour notre teint, on va avoir besoin d'un correcteur et j'aime particulièrement les correcteurs qui ont des teintes pêche, ça va aider vraiment à les camoufler le bleuté, le cache cerne un peu plus pâle que votre fond de teint, une poudre dorée ou translucide, une poudre bronzante, un blush et un highlight. Comme première étape, avec le correcteur couleur pêche, on va aller camoufler le bleuté des cernes. Faut savoir que le peche, c'est la meilleure couleur pour aller camoufler le bleuté parce qu'il y a du orange à l'intérieur qui est la couleur complémentaire du bleu et ça va vraiment donner un effet de luminosité au contour de vos yeux. En deuxième étape, j'utilise le Cachetian Pro Longwear de MAC parce que 1, il y a une excellente couvrance, 2, il est longue durée, 3, il est waterproof et 4, on peut l'utiliser comme base d'ombre à paupières. Ensuite avec le Prep and Prime Highlight Light Boost, mon dieu c'est long comme nom, <rire> je vais aller l'utiliser pour faire ma base de luminosité. Donc on en applique sous les yeux, sur le pont du nez, entre les sourcils au front, au menton et puis au cœur des lèvres. Et on estompe le tout avec un Beauty Blender. Maintenant je vous explique comment fonctionne le Beletto Studio Airbrush. Quand vous le démarrez, vous avez trois modes de fonctionnement. Le Medium c'est pour le fond de teint. Vous avez également le High et le Low qui est plus pour faire les petites imperfections. Donc, puisqu'on fait le fond de teint, on le remet à medium et je vais prendre la couleur F3 pour mon fond de teint. C'est dans les médiums. Honnêtement, je trouve que c'est un petit peu foncé. Pour cet été, ça peut être bien, mais pour le moment, j'aurais peut-être dû prendre light. Si vous avez le même teint de peau que moi, bien, ça peut vous donner une idée environ euh, c'est quoi les, euh, les shades pour les fonds de teint. Quand vous recevez votre beletto, ça vient avec deux fonds de teint et un fard à joues. Maintenant, on va le mettre à l'eau pour me faire les petites imperfections comme je l'expliquais plus tôt. Le contour est de définir une forme spécifique et le but est de créer des ombres et de mettre en valeur certaines parties. En contraste, le but du highlight est de faire ressortir et de mettre l'emphase sur certaines parties du visage. Pour faire le contour, focussez sur la ligne des cheveux, les temples, les joues, le nez et la mâchoire. Pour savoir où structurer votre pommette, vous allez joindre avec un crayon le haut de votre oreille jusqu'au coin de votre bouche et puis vous allez l'arrêter au centre de votre oeil à l'iris. Comme ça, ça vous donne exactement où vous devez l'appliquer. Avec un pinceau de votre choix et votre bronzer ou votre poudre pour contour, vous allez l'appliquer exactement où ce qu'on venait de délimiter avec le crayon. Ensuite, vous allez faire la ligne des cheveux et les tempes et vous allez également structurer les côtés de votre nez et moi je remonte jusqu'aux sourcils. Ensuite, on termine par la mâchoire. Maintenant, avec un bronzer plus pâle, je vais aller estomper le tout, mais j'arrête toujours dans le centre de mon oeil. Et on va passer également partout où on avait mis notre contour. Pour le highlight, vous allez focuser sur le centre du front, sous les yeux, sur le pont du nez, au cœur des lèvres, et puis un peu sur le menton. Pour le highlight, ici j'utilise la couleur light dans le Mineral Skin Finish Natural de MAC. Comme vous pouvez voir, je ne fais pas des gestes circulaires, mais je vais aller vraiment padder la poudre pour que ça tienne vraiment très longtemps et que ça soit un peu plus intense. C'est sûr, on ne veut pas voir de démarcation entre le, le contour et le highlight, donc on va utiliser le blush pour ça. Moi je l'utilise sur l'os de ma pommette et puis je vais aller dans des gestes circulaires, mais j'insiste pas vraiment sur le centre de la pommette, mais plus sur l'os. Ensuite, avec mon highlight préféré, on va aller l'appliquer au-dessus de l'os pour vraiment aller chercher de la lumière, au centre du nez, au cœur des lèvres et un petit peu dans le front. Et comme d'habitude, pour vous, les produits seront dans la barre de description. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et puis on se voit la prochaine fois. Bye!